Salut les amis, nouvelle journée à l'atelier, on est mardi, il est 10h euh, J'ai mes plaques de plâtre, j'ai loué le, le lève-plaque J'ai déjà nettoyé la surface de travail, retiré les appliques que j'avais laissées. Voilà donc il est 10h et je commence par monter le lève-plaque C'est bien ça, je pense Thank mm -hmm. you. Voilà, c'est terminé. J'ai tout plaqué. Je vous montre ça. Tout le plafond est plaqué. Ah oui, il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit mais pourquoi tu mets pas d'isolation Il faut l'isolation. Euh, bah, c'est tout simple. Déjà, aux questions budget, euh, bah, ça fait 400 euros de plus hein, pour le plafond, donc euh, que je pourrais en fait isoler par la suite puisque j'ai accès euh, au plancher juste au-dessus. Ouais, il qui... y a une petite pièce, un genre de petit grenier donc je sais accéder et je pourrais isoler par la suite ah, si j'isole en fait euh, le plafond qui est juste là donc il serait super bien isolé mais de toute façon la chaleur va directement repartir euh, bah, juste là juste dans la toiture il y a des trous partout, euh, là il y a un châssis euh, enfin c'est juste une planche en bois et j'ai rajouté de la laine de verre j'espère que ce concept vous plaît, des petites vidéos pour vous montrer l'avancée des travaux dans l'atelier n'hésitez pas à liker la vidéo de commenter, euh, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous laisse et certainement à jeudi. Allez, ciao, ciao